Yo les grassures, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est ensemble pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à tuner nos samples pour les mettre à la tonalité du morceau. Pour cela, je vais vous montrer mes quatre techniques que j'utilise tout particulièrement. Trois gratuites, une payante. Ça se passe sur Ableton. On va reprendre notre premier projet qu'on avait fait. Tu sais, celui où on crée nos drums, nos button. On va choisir une tonalité et mettre tous nos samples à cette tonalité. C'est parti Alors pour ça, j'ai préparé une piste analyseur. Au-dessus, on trouve le Spectrum qui analyse le spectre de ton sample qui effectue une fréquence musicale qui va des 20 Hz aux 20 000 Hz, ce qu'on peut entendre à l'oreille humaine. Du coup, ton son, il va taper là et grâce à ça, on va pouvoir voir la note de ton sample. Ensuite, il y a le tuner de Ableton qui lui aussi est gratuit. Alors Le tuner, c'est plus quand on va utiliser le simpler et... Retrouver la note parce qu'il marche une fois sur 15. Et ensuite, on a lauto de chez Antares qui, lui, est payant. Par contre, lui, il sert à analyser la tonalité globale et pas que la note du morceau. Alors, ce qui est bien avec lui, c'est que tu peux choisir aussi la tonalité et voir sur le piano les notes que tu peux jouer. Et ensuite, ma quatrième méthode, c'est l'opérateur et le simpler. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je glisse un son dans le simpler. Je prends mon opérateur, et à l'aide de mon piano, je rejoue les notes jusqu'à que les deux collent. C'est parti On va aller analyser premièrement notre kick. Du coup, je prends mon rack d'analyseur, je le glisse sur ma piste kick, je fais tourner uniquement mon kick, et on va regarder ce qui se passe par exemple sur le spectrum. Si je regarde, ma pointe le plus haut, c'est donc un B. La tonalité de mon kick est en B. Si je veux du F, il va falloir, si on veut faire un son à F mineur, il va falloir le mettre en C par exemple. Pour ça, je vais là, je vois, et je transpose de 1 pour passer de B à C. On va passer à l'analyse du snare. Je reprends mon analyseur. C'est parti, on va encore utiliser le Spectrum, j'ai de gros doutes que le tuner marche, effectivement. Donc on serait sur du A. Et si j'analyse avec lauto il me sort G dièse. J'ai tout mal me positionner, effectivement c'est G dièse. Très important de bien se mettre sur la pointe donc G dièse si je choisis pour vérifier mon F mineur G dièse c'est effectivement dans la tonalité on n'a pas besoin de le changer ok on va passer à un truc un peu plus complexe ce sont de perc, un son très très très très court avec quasiment pas de notes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le glisser dans mon Simpler. Hop. Je vais mon Simpler. Je vais zoomer. Je le prends, je le glisse. Je sors mon piano. Et je joue ma note. Hop. Ma note Do. Voilà. Si j'active mon opérateur et que je joue en même temps du coup j'active toujours mon dos on va rester un dos hein. voilà. et là c'est avec l'oreille qu'on va utiliser notre transpose jusqu'à le mettre à la bonne tonalité Donc, j'ai du pitcher de 3, ce qui nous donnerait la note du A. Et Pour le mettre à tonalité de mon morceau, qui est F mineur, il faudrait que je le tune de 1 pour le passer en A dièse. Je wrap. Je pitch de 1 et la norme, tous mes snares sont à la tonalité. On continue. Je prends ma piste analyseur et on va aller analyser une boucle, par exemple, cette boucle de shaker. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser lauto comme il va analyser la tonalité générale du, euh, du morceau ou de la loupe que je suis en train de jouer. Pas une note précise parce que tu vois, sur mon spectrum, il y a plusieurs notes qui se jouent. Sur du T dièse, on va voir ce que nous dit lauto Lui nous dit que c'est du F dièse. F dièse, est-ce que ça rentre dans le... Dans notre de note. F dièse, ça ne rentre pas. Du coup, je vais le pitcher de 1. Ou le descendre de 1. Pour le mettre à la tonalité F. Là, pour le coup, je vais le descendre de 1 pour rester en F. Voilà. Je vais reprendre mon fichier analyseur. On va aller analyser le bongo. Donc là on serait sur du E. Si je prends la pointe la plus haute, on vérifie avec l'autokey. Je te rappelle l'autokey, c'est payant, voilà c'est bien du E. Spectrum Tuner, ça reste gratuit, c'est dans Ableton. Voilà, après il existe des analyseurs de spectre aussi également. C'est vraiment intéressant de. Voilà. Là tu as toutes les fréquences qui correspondent. Et du coup, les plus hautes correspondent à la tonalité de ton son donc on a dit qu'on était un e je vais le pitcher de 1 pourquoi il me le prend pas parce que j'avais créé un groupe je vois je transpose de 1 je l'ai mis à la tonalité du morceau f Voilà, ça, c'est pour tuner des samples qui sont déjà existants, déjà posés. Par contre, maintenant, si tu veux, je vais te montrer comment on tune un simple qu'on va utiliser dans le sampler. Je vais aller chercher une basse dans mes racks que j'avais déjà préparée. Je mets une basse que j'avais déjà préparée au préalable. Avec mon tuner pour reconnaître la note. Donc si je joue Do, on voit qu'elle sonne en F, c'est ce que le simple me disait c'était une bassin en F du coup ce que je vais faire pour la mettre en totalité je vais dans CTRL, transpose et je descends de 5 demi-tons et là j'arrive à ma note C par contre je vois que le rond reste orange et ne tape pas vert en plein milieu du coup je vais aller dans mon d et je vais augmenter un peu jusqu'à arriver au milieu du cercle voilà et là j'ai donc ma note réglée, si je joue du do, ça joue du do. Si je joue du Mi, ça joue du Mi. Si je joue du Fa, ça joue du Fa. Voilà les amis, le tutoriel est fini. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez compris qu'il est important de mettre tous ces samples à la tonalité du morceau même si des fois, ne pas le mettre peut donner aussi un certain style à la musique. Et voilà, j'espère que vous aurez appris comment mettre un son dans le sampler, trouver la note et pouvoir le rejouer à toutes les notes. J'espère que ça vous a plu. Félicitations à DJ Nico qui gagne le projet en live sur Twitch. Voilà, ça se passe tous les mardis, tous les vendredis, 16h à 17h. On prend le goûter ensemble, on fait un live. Tu peux repartir avec des cadeaux, tu peux repartir avec le projet du tutoriel. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, mes gras